What's up, genre d'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien sur le World. Bref, de toute façon, j'ai déjà fait une intro avant, je vais juste vous dire que ce week-end, les amis, sur Andaria, il y a là des AP, si vous avez envie d'avoir un AP ou commencer sur le serveur, je rappelle que le serveur donne quand même 50 50€ euh, à la meilleure faction du serveur, donc si vous avez envie de vous faire 50 50€ plutôt facilement, c'est juste farmer la monnaie, l'argent, ce genre de trucs, et puis voilà, vous allez pouvoir avec la première faction du serveur, avec et remporter 50 50€, donc vous, vous séparez avec vos membres de faction, ou le chef garde tout pour lui, c'est vous qui vous regardez, mais... En derrière, j'ai jamais eu le problème de paiement, etc. Tous les paiements, ils sont disponibles sur leur compte Twitter. Si vous êtes sur leur compte Twitter, ils ont toujours payé les factions. Il y a des preuves qui ont vraiment payé les factions si vous ne les croyez pas, etc. Et je voulais vous dire surtout qu'il y avait l'enclume des AP. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Et que j'ai essayé de faire en live ce week-end, samedi, pour l'enclume des AP. Donc on va bannir des cheaters en live, etc. Vous allez quand même pouvoir voir euh, des malissements de cheaters dans cette vidéo aussi. Mais les séries, c'est comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, vous allez sûrement entendre. Mais c'est plus des trolls séries que des admin séries. Euh, je prends pas les trucs vraiment au sérieux. Je suis vraiment quelqu'un qui, qui est là pour rigoler s'amuser sur Minecraft de base, donc c'est ce que je fais dans mes séries, je sais que peut-être qu'il y a des gens que je vais bannir qui seront pas les bons temps de bannissement etc inquiétez-vous pas les amis, ça, ça va être corrigé par les autres membres du staff ou même par moi-même le problème dans, dans tout ça c'est que moi je suis vraiment là pour faire rire et vraiment m'amuser donc quand je banne un cheater je vais pas mettre de vraies raisons, je vais sûrement mettre des trucs drôles des trucs comme ça, donc euh, voilà, juste, je voulais juste vous avertir pour pas que ça vous énerve ou quoi sur ce, je vous laisse sur la vidéo les amis et bon visionnement ah, c'est ça, j'espère que vous allez tous magnifiquement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compétite personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur, en, dans, rien, c'est au PPFaction 1.8, 1.8. 9, 1.10, 1.11 En bref, vous avez compris de la 1.8 jusqu'à les autres versions disponibles sur Minecraft Et, euh, je suis vraiment content de vous présenter cette vidéo là parce que c'est un retour des admins Siri Donc euh, je suis OP sur le serveur, si tout se passe bien normalement, oui je suis toujours OP On peut voir, je suis Icons OP, Derebros OP, Alien le fameux, ça c'est tous les autres membres des admins et tout Donc voilà, c'est plutôt cool C'est plutôt cool parce que euh, j'ai les permissions parce que je vais pouvoir troll les joueurs Trouver les cheaters, ainsi que Regardez les bosses d'eau. Donc... Aïe aïe aïe, je suis fatigué, comme d'habitude les amis, ça change pas les bonnes habitudes. Donc aujourd'hui les amis, je vais essayer de trouver quelques cheaters pour commencer l'épisode. Et ensuite, on va si je trouve une farm ou quelque chose de vraiment énorme, ben, j'essaierai de vous la présenter. Mais pour l'instant, on va se mettre en vaniche les amis. Et c'est parti pour notre recherche de cheaters. Donc est-ce que toi tu un cheater les cheveux bleus comme ça, ça me fait penser à ninja Donc ouais, je veux dire que t'es pas un cheater, t'es juste un bon joueur Ici on a des joueurs qui sont en train de taper Hop, oh, c'était la même base que tout à l'heure en fait C'est encore la même base que tout à l'heure Oh putain Bon ben let's go, je vais reprendre dès que j'ai trouvé un vilain garçon Ok, ils se sont bien fait chier à mettre euh, de la stonbrick partout S'il est comme décoration, est-ce que vous êtes... Ah, oh, je peux pas F bypass Est-ce que vous êtes riches les amis Ouh, oh, oh Oh oh oh! Full stuff euh, des blocs et des blocs de diamants incroyable les amis incroyable en vrai ils sont bien fait chier oh. ils Truc de malade pour faire tout ça hein. franchement bien joué à vous les copains bon oh, c'est pas possible ça ça maltraite un cheval mec il maltraite le cheval il lui met déjà de l'armure dessus what, wait what c'était quoi ça tu peux pas sauter aussi haut avec un cheval the fuck j'allais dire qu'il maltraitait le cheval pas gentil ce jeune homme pas gentil du tout mec <coughs> Il a qui il a insulté le modo, il a dit euh, Je te nique ta mère, la pute, j'espère qu'elle va crever, sale connard, je te baise tes parents Et là, le modo, il a mute, il s'est insulté le modo, tu vois Donc lui, il a mis seulement 4 heures, moi j'ai fait Après, on a correctement, 24 heures Allez, bisous, bisous, mon pote faut pas insulter les gens comme ça, mec Il faut avoir une meilleure attitude, tu vois Ok, regardez, il a dit euh, Warrior Peace a reporté par Warrior Peace pour icons abus de pouvoir Et là, j'ai banni tes sûr de toi on verra s'il est sûr de lui, hein. S'il re revient, il dit « Ouais, je suis sûr. » Ben, je vais le muter pour faux report pendant 15 minutes. En plus. Je pense qu'il a pas compris le principe de farmer les cacao lui. Il faut attendre qu'elle pousse, jeune homme, pour avoir des cacao, en fait, sais Je ne sais pas si tu savais, là, mais... Là, là, ce que tu fais, ça sert à rien, en fait. Je me demande combien de temps il va passer à faire ça. Ça fonctionne pas, jeune homme. Ça fonctionne pas. c'est pas comme ça qu'il faut faire. faut attendre qu'il pousse ça les jeunes de nos jours qui savent pas jouer Minecraft C'est incroyable tout ça, incroyable Encore plein de gens qui sont en train de créer leur base les Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de rejoindre Andaria, C'est vraiment un serveur farm to win parce que vous pouvez acheter tout tout tout ce que vous voulez dans le shop donc vous pouvez acheter des kits, des spawners, des commandes et euh, autres achats. Donc par exemple des pommes des trucs, des points de faction, etc. Donc euh, voilà, c'est plutôt intéressant. Il y a plein de gens qui viennent juste de commencer à savoir au versement il y a une semaine. Donc vous avez en masse de temps pour euh, dominer le classement. Pour l'instant, qui est le premier classement? Ce sont là 8 farmer avec 185 6 points. Mais regardez comment le classement il est proche dans les 4-5 premiers. Donc tout est possible si vous revenez le savoir dès maintenant. Il y a 3 personnes qui viennent de reportre ce gars-là. Le gars est en train de farmer, au oh, the fuck. Lui, il est en train de farmer, mais il est été pour quoi Pour cheat. De fuck. Oh, il est en train de casser des cannes à sucre. Sérieux, Le pauvre gars qui casse des cannes à sucre. Eh, je lag de ouf dans cette forme. C'est pas possible. Ouais, je crois pas qu'il cheat. Je le même. C'est pas grave. Ok, ça, c'est le pillage le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Donc, lui, il s'est fait piller par euh, Delaz. Merci pour... Base pillée par Delaz. Merci pour tes verrues et de ton souvenir. Mais je te repasse un peu. Donc, il en a remis un peu. Tu peux refaire ta base ici, car... Je ne pas deux fois. J'ai pété... Et j'ai pété ton spawner avec un bonhomme qui... <rires> le fils de pute, quoi. <rires> what the fuck <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, oh Le pauvre il s'est fait péter sa base et... Oh là là là là. Ok, what the fuck Le gars, il trouve... 5 diamants, il découvre tout de suite quand je me suis tapé à lui Euh... Ok Quand tu trouves des diamants, normalement tu... Tu restes connecté pour les utiliser, mais bon Chacun son délire, hein Chacun son délire Je crois qu'on a un cheater ici les gars Euh... Il regarde à travers les murs Donc c'est pour ça que je me dis ça, regardez, vous voyez là, il a vu du diamant Donc là je crois qu'il va y aller, il va le miner, non Ouais, vous voyez Il est quand même un peu chelou le gars Ok, freeze Euh... On va lui demander Salut. Monsieur euh. Monsieur Zipex, euh pourquoi euh, tu X-ray Hein Réponds putain Réponds Fils de pute ouais. Ok, il veut pas répondre. Euh, euh, monsieur Zipex, C'est quoi son pseudo Zipex, pourquoi tu X-ray tu vas pas gagner la le tu vas pas gagner plus de diamants, tu vas gagner un ban. Oh là, là les gens de nos jours quoi. Je sais à 100% qu'il serait où vu j'ai vu aller vers le diamant qui avait aucune chance qu'il sache que le diamant était là, voilà quoi. Et on, on voyait qu'il regardait un peu à travers les murs, donc euh, moi j'y crois pas, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il ne veut pas me répondre. Donc, il est mieux. Tu as donné euh, ta langue au chat. Je... Monsieur Zipex. Mm. Bon, on va quand même le ban. Euh, c'est en ban, euh, monsieur Zipex. Je crois que c'est 14 jours. Mais vu qu'il ne veut pas répondre et coopérer avec nous, on va le ban un peu plus longtemps. On va le ban 30 jours. 30D, euh, X-Ray, euh, non coopératif. <rire> il répond pas, ce fils de pute. Il fait chier, quoi. Bon, ben, premier ban, les amis. On va en trouver quelqu'un quelqu d'autre, inquiétez-vous pas. En fait, les gars, je suis un... un peu gêné. Je sais pas comment écrire, en fait. Euh, il m'envoie un truc pour les sanctions, mais... Euh... En fait, euh, j'ai banni mes propres sanctions. Et on va le faire en silence pour pas que j'aie l'air d'un con. Ah, merde, il faut l'unban. Unban, monsieur, uh, Pixel s... Oh fuck, I'm done, is not... QUOI C'est pas Zpixel en fait, je suis trop con mais quoi fait, mec, what the fuck J'ai même pas écrit son pseudo à sa petite cheater de merde. Pour que j'ai fait les unban. Ok, attends, on va aller voir combien de temps ça coûte sur le... Est-ce qu'il faut que je le banne 10 jours 10 jours Sérieux Putain. Casse les couilles ça mec hein, cousse les couilles. Ah, oh, casse les couilles, il est pas non coopératif Ce fils de pute, il faut le bannir seulement 10 jours Non mais c'est de la triche Ok, le modo After Snake a avoué avoir cheaté, Donc, euh, euh, à vous de cheat Adieu Et, Il a il avoué de cheat Donc, euh, voilà Il est banni, il a dit, le gars il a dit dis, Il a dit oui, bon tant pis, il est banni Allez, un petit modo de banni Un, un cheater en moi oui shit, regardez moi cette base là gros What the fuck? Je peux pas casser, fuck. Il y a mode. Euh... Oh merde, pas ça. Il y a mode S euh... slash staff. On va juste aller. Euh... Mode c. What the fuck, gros. Oh, je vais juste aller jeter un coup d'œil, mec. Mais... C'est vraiment stylé. What the fuck. Ils ont en fait quoi? Ah, des flammes en rose, what the fuck! Ils sont les... Ça c'est quoi? C'est. Ça c'est la limite de map, non? Ouais, ouais, je crois que c'est la limite de map. Si on fait un truc chelou. Attends, je vais visiter, gros, défait. Ça a l'air d'être genre une trappe. Non, ok. C'est des, euh, des coffres secrets, j'ai hein, l'impression. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, ici, ils quoi Ici, c'est quoi Oh, ils ont mis du temps à faire leur déco, en fait. Ici, ça a l'air d'être un genre de de pont, je sais pas, en fait. Vu qu'il y a de l'eau en dessous, on pourrait croire que c'est un genre de ponton. Ici, on a le Nying nyang. Coffre Sécu. Protect ou pas de... Ok. Bizarre. D'accord. Des coffres aussi encore ici. Est-ce qu'il y a des trucs dans le ying la gang Ah oh, oui, il y a de la déco qu'on aime ici. Regardez en bas. On va rentrer. Mais ils ont fait le genre de petits ponts en, en bois que personne n'aime. Il y a personne qui aime ça. Eh Tu fermer votre gueule les goèmes de merde là Merci, je suis occupé. Voilà, on va reboucher. Et là, en fait, dans le flamingo, il doit y avoir quelque chose en fait. On va prendre une boussole. On va prendre une boussole pour aller examiner. Oups, la boussole est ici. Ouh. Ouais, c'est rempli de coffres. Putain, pas mal. Masse de coffres, c'est je sais pas ce qu'ils foutent dans ces coffres-là, mon pote, mais... Oh, c'est rempli de coffres s'écu. Et là, il y a un mineshaft. On peut pas y aller, je crois pas. Non, on peut pas y aller. Moi, je peux y aller ou pas Non, je peux pas. Ah, dommage. C'est vraiment cool, les flamingos, les gars. Bien joué à vous, les gars. Vraiment superbe, belle base. Si je devais donner une note euh, euh, 10 sur 10, mes copains. Mais je comprends pas un truc. Ah ouais, ok, je veux juste voir vite fait. Ah ouais, c'est énorme, leur base, en fait. What the fuck. J'ai trouvé ce jeune homme là. Qu'est-ce qui est bizarre avec ce jeune homme là Mouche Family 77, c'est qu'il regarde juste en bas depuis tout à l'heure en fait. Genre il était, il était là, il regardait en bas et là, je sais pas ce qu'il fout. Euh, je, je vais vous tenir au courant s'il cheat, mais il, il fait que regarder en bas comme ça. Il se promène, il regarde dans les murs comme s'il avait un extrait comme moi quoi. Donc vous voyez, regardez, il n'y a rien à regarder. C'est de la stun, mais lui il, il regarde quoi. Ah, il a TP son pote, peut-être qu'ils vont extraire à deux. Je, tiens, je vous tiens au courant, les amis. Détecteur right icon le, sur le coup. C'est possible qu'il cheat pas, les amis. Il est passé à côté des diamants là. Donc peut-être qu'il veut aller plus vers les diamants du bas. Peut-être qu'il a laissé passer ceux-là aussi. Je sais pas. On va voir, voir qu'est-ce qu'il fait. Mais euh, c'est bizarre. Il est arrivé dans une mine déjà minée. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Aïe! On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Oh, what? Il a décidé de tourner comme ça d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va descendre jusqu'au diamant? Est-ce que les diamants sont dans une grotte? Je pense que les diamants sont dans la grotte. Non, ils sont pas dans la grotte. Donc, normalement, ils ne pas être capables de les voir. Mais est-ce qu'il les voit? Non, il les a pas vus encore. Il regarde. Il s'en va où, là? J'ai l'impression qu'il regarde vers les diamants, là, non? Oh, c'est étrange quand même, les gars. Il est étrange. Le gars, je l'ai laissé tomber. Oh non! Je suis mauvais détective. J'ai laissé. Oh, mais merde, là, lui, il cheat peut-être. Putain. C'est bizarre, là il est juste au-dessus du diamant, il sait pas qu'il y a du diamant en dessous. Est-ce qu'il fait genre qu'il y a du diamant en dessous Là il fait genre qu'il met autour Il y a du diamant juste là. Hein. C'est quand même un peu bizarre, il y en a juste là. Je crois pas qu'il cheat, honnêtement, je crois pas qu'il cheat. À moins qu'il soit vraiment beau bon pour cacher son X-ray. Genre peut-être qu'il va revenir et il va faire Oh oups, il y a du diamant là, tu sais, tu vois. Mais par ça, je vois pas comment euh, comment il lui, ce jeune homme-là, il cheat. Il cheaterait. Donc euh, Noé le chat, je crois. Noé le chef. C'est bon, t'es clean. Mais c'était quoi le pseudo de ton pote Faut que je le retrouve. Bon, nous allons regarder ce PVP intense entre la faction roche le jeudi et cette faction. PVP très très très intense, les amis. Je ne sais pas comment ils font pour survivre en ce moment. Oh Oh my god Oh my god Double potion Oh my god Il a fallu mourir avant de Quel exploit Du choix français Ok, ils veulent plus sortir, mesdames et messieurs. Kokoman a peur. Il snipe durant. Oh, il est rentré, mesdames et messieurs Sans respect, il est rentré. Il avait sûrement pris Perle. Et non, il avait pas pris Perle, il avait pris Perle, les amis. Il avait pris Perle, je suis 100% sûr. Il n'est pas aussi con. Ou peut-être qu'il est con, en fait. Je ne sais pas encore. Oh, Madame et messieurs. Un combat très intense, ici. Nous pouvons observer le combat très intense. Nous allons rentrer. Oh, il est descendu, Madame et messieurs. Il est descendu. Il est en train de se fight. Il ne rigole pas. Oh, il est mort il Monsieur, il est mort! Coco Man was slain! Oh my god! Voilà, sur cette note, les amis, euh, nous allons che euh, cheater. Arrêtez cette vidéo, les amis, c'était une bonne vidéo. Mes admin de série ne pas vraiment des années de série vraiment normales. Moi, je vais juste me promener sur le serveur et vous présenter des petits moments drôles, des trucs drôles, des trucs. What the fuck? C'est plus des séries de trolls que des amis de série. Mais bon, on va quand même appeler ça des années de série pour pouvoir euh, avoir plus de vues sur la chaîne YouTube. Voilà. Si vous savez. Envie de rejoindre le Ciel Alors c'est très bien mes amis C'est play.andaria.fr en 1.8 1.12 euh, Et vous pouvez rejoindre en crack Bien sûr Il n'y a pas de souci avec ça les amis Et bien sûr Vous pouvez avoir Toutes les kits et les grades Etc En jeu Comme je vous ai expliqué juste avant Sur ce les amis Aussi Ah j'ai oublié de préciser Mais il y a aussi des euh... De l'argent Paypal a gagné à la fin de la saison, donc la première faction euh, du classement gagne de l'argent Paypal. Donc si vous êtes une faction qui a envie de tryhard, c'est le tour à vous de jouer les amis. Sur ce, je vous laisse, c'est Tycoon, passez à tous une excellente fin de journée. Ciao, ciao.